Bonjour Bienvenue au Moyaland Welcome to Moyaland Il était là, il vient de partir Alors il est... Où est-ce qu'il est, qu il, est il est... Il est loin, il doit être par là. Voilà. Allez, j'y vais. On y va. On va le chercher. Alors, il est un peu plus loin. C'est bizarre qu'il soit téléporté comme ça, il a cliqué, il s'est téléporté sur la carte. Ah, il est sous le musée de Happening et de la performance. Voilà, qu'il qu fait sombre ici. Ah, il est là, pour t'aider des flammes en attendant. Voilà. On s'éclaire un petit peu quand même, parce que là, il fait vraiment nuit. Là. Je vais retourner au centre et puis on va l'attendre là-bas. Il va bien revenir. Bon, on est revenu. Bon, allez, je vais chercher un hélicoptère à l'aéroport pour aller chercher un hélicoptère. Voilà, allez, en avant. Tiens, le village des rebelles, je vais en profiter pour les bombarder un peu. beaucoup moins maniable que le petit avion. Voilà, je suis là. Welcome. Boom dia. Apparemment, il ne revient pas tout seul. Donc je vais aller chercher. Avec la voiture, je vais poser une voiture que j'ai fabriquée spécialement. J'ai un peu un bricolage, mais j'ai mis un script dedans. Pour pouvoir faire une voiture dans laquelle j'enferme un avatar et je le traîne jusqu'à la destination où je il est sur l'île le terrain vague là c'est l'île qui sert uniquement pour le travail je vais vous ramener à destination à la biennale de servera parce que là vous êtes perdu dans la factory donc je vais chercher dans mon inventaire la voiture de transport alors transport avatar voiture transport avatar voilà je vais déplacer la voiture jusqu'à enrober l'avatar. Voilà, il est dedans. Et ensuite, je conduis la voiture. Drive. Ça, c'est un truc que j'ai inventé. Voilà, bon, je l'amène tout doucement. Allez, on y va. C'est parti, on retourne à la maison. Qu'il le veuille ou non. Bon, allez, on revient. On est presque arrivé. On est arrivé à la biennale de Cervera. Voilà là... Ah, je ne suis plus sur l'écran. Qu'est-ce qui s'est passé Voilà, c'est revenu Bonjour Bon, je vais ranger la voiture. Hop, comme ça, je la garde, je la laisse sur le côté. Voilà, je la range ici, sur le côté. Ah, il est monté au musée d'art classique. Voilà. Reboundia. Gaspard David Friedrich. Ah, je me suis éloigné 5 minutes et il y a quelqu'un qui a fait marcher l'avatar. Alors. Il y a quelqu'un qui a visité l'histoire de l'art de Moya. Comme, comme, comme mi. Je sais pas, je devrais apprendre à, en portugais comment on dit. Suivez-moi. Voilà, voilà. C'est vrai qu'il y a que du dinosaure qui empêche de passer. Alors là, j'ai bouché ici pour pas qu'il tombe. Bon, allez, il est parti par là. Il aime bien cet endroit, je sais pas pourquoi. Il faut toujours qu'il aille par là. Mais c'est fini là, c'est la partie factory, il n'y a rien là-bas. sais enfin, pas. Il, il aime bien aller dans l'eau aussi. Hein. Voilà, voilà, vite. C'est fini là, c'est juste l'endroit où je fais les films et tout ça. Là, il marche, il, ça, il avance, il va. Hein. Il est déterminé. On passe sous l'eau. Voilà, c'est le teasing pour Polychrome, pour le The Festival. C'est un festival euh, du film euh, LGBT. Allez, on repart, on va retourner là-bas. En avant. On retourne à la ville est il me suit Oui, il me suit, c'est bon. Voilà, très bien. Allez, on y va.